pour cette neuvième vidéo qui vient clore la mini-série que nous, nous venons de faire. Alors donc on a mis en œuvre, vous avez lu, divers euh, symboles. J'espère que euh, cela vous a éclairé, euh, car euh, vous avez pu constater que ça va à l'encontre du discours euh, général, c'est euh, vraiment euh, atypique, voilà, ça sort des sentiers battus, comme on dit dans le euh, jargon euh, vulgaire. Euh, si euh, ces recherches vous ont plu, le fruit de ces recherches vous ont plu, n'hésitez pas à liker, bien évidemment partager pour qu'elles soient vues par le plus grand nombre et que je puisse bénéficier du soutien de chacun. N'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-moi sur ma chaîne.